Le problème avec l'argent et l'éducation en Afrique francophone, ça c'est un sujet très important. Et je fais cette vidéo suite à une autre vidéo YouTube que j'ai vue récemment, c'était un live en fait sur YouTube où voilà, il y avait un groupe de personnes qui critiquaient un peu les gourous d'Internet, les YouTubers, et notamment les YouTubers africains, ok? Je vais te donner mon point de vue par rapport à ça et tu vas voir ce que je pense de ça et quel est mon positionnement par rapport à ça en fait. Et je pense que... Ça te donnera un peu une autre manière de voir les choses par rapport à l'argent, par rapport aux formations, par rapport au coaching. Okay? Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube. On a pour objectif de dépasser les plus de 100 000 abonnés. Actuellement, est la première chaîne au Canada francophone qui traite d'investissement immobilier. Donc, tu likes la vidéo, tu la partages et tu laisses un commentaire car ta question sera très certainement l'objet d'une prochaine vidéo. Comme tu le constates, on est toujours bah, dans la villa que j'ai louée pour quelques jours afin d'y fêter mon anniversaire. Là, je suis présentement en famille. Donc, je suis là quelques jours avant de retourner au Canada. Donc, tout récemment, j'ai vu une vidéo sur YouTube, en fait. Et en fait, c'est la chaîne de quelqu'un, je ne je connais pas son nom, hein. c'est la chaîne de quelqu'un qui critique beaucoup les entrepreneurs web africains. notamment Philippe Simo, l'investisseur au pays, l'investisseur africain, Marc Karine, etc. Donc, des noms que tu connais très certainement. Moi, j'ai pas beaucoup d'audience en Afrique, donc enfin, très peu d'Africains du continent me connaissent. Voilà, moi, je suis surtout spécialisé sur le Québec, donc d'où mon nombre d'abonnés qui est un peu inférieur euh, à mes confrères. Okay? Mais ça fait plusieurs mois que j'ai remarqué ce monsieur qui fait des lives où il critique les entrepreneurs d'internet notamment les africains comme quoi c'est des arnaqueurs comme quoi ils vendent parce qu'ils vendent des formations comme quoi parce que voilà c'est des gourous ils ont créé des sectes etc mais des trucs vraiment à tomber par terre en fait donc quand je vois ça je me dis mais comment les gens ont du temps à perdre comme ça c'est un truc de ouf en fait le mec ça attend mais c'est bon de te dire le gars s'assoit pendant six heures de temps il te tape un live pour critiquer quelqu'un qui vend des formations sur internet en fait et pour montrer en quoi c'est un arnaqueur. et moi je voyais un peu comment l'audience en fait réagissait oui les gens qui vendent des formations profitent des autres oui vous voulez aider l'Afrique c'est comme ça que vous aidez l'Afrique en prenant l'argent des gens etc mais des conneries vraiment Excusez-moi, mais vraiment, il faut à un moment donné changer ce qu'il y a dans votre tête là. J'ai jamais vu ça. Voyager un peu. Allez voir comment ça se passe aux États-Unis. Allez voir comment ça se passe aux États-Unis. Allez voir comment ça se passe en Amérique du Nord. OK? Aujourd'hui, on vit dans une ère où n'importe qui peut vivre de son savoir. Aussi limité qu'il soit. Ça vient dire quoi J'ai donné l'exemple de ça à un de mes collaborateurs dernièrement. J'ai dit la vie, c'est un livre. OK? Imaginez un livre où il y a 10 chapitres. Toi, tu as lu les 3 premiers chapitres. Tu en as qui sont au chapitre 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est leur problème. Toi, tu es au chapitre 3. En étant au chapitre 3, tu peux te faire payer pour apprendre à d'autres personnes ce qu'il y a dans le chapitre 1 et 2, sans avoir besoin de diplôme, sans avoir besoin de certification, sans avoir besoin d'autorisation de qui que ce soit. Okay? Tant que tu apportes une solution à des personnes qui sont entre guillemets moins avancées que toi, tu peux te faire rémunérer par rapport à ça. Et maintenant, chacun fixe sa rémunération. Chacun fixe sa rémunération, c'est-à-dire que si toi, ce que tu livres te permet d'avoir un résultat significatif à des personnes, tu peux fixer un certain montant. Nous, on a des programmes, je veux te garantir que nous, on a des programmes de formation. On est les plus chers au Canada francophone. On a des programmes qui vont de 5 000 des fois jusqu'à 50 000 Mais quand on facture 5 000 à 50 000 à quelqu'un, c'est parce qu'on sait que derrière, il va avoir au minimum 10 à 20 fois plus de résultats. Si aujourd'hui, je te dis, ça te coûte 50 000 pour lever 2 millions d'immobilier, qui vont te permettre d'assurer ta retraite et d'assurer des générations qui suivent. Excuse-moi, 50 000 pour lever 2 millions que tu vas pouvoir transmettre de génération en génération en génération en génération, c'est plus neutre, OK Oui, maintenant tu vas dire que oui, il y a des formations qui coûtent 100 dollars, 200 dollars, ben, dans ce cas va les prendre, c'est pas mon problème, tu vois. Donc je vois pas pourquoi en fait les gens vont critiquer ceux qui vendent les formations. Quand toi tu vas rentrer dans un magasin, tu rentres chez Louis Vuitton. OK Tu vois un sac Louis Vuitton. Est-ce que quand tu vas aller chez Gucci, tu vas dire à Gucci que chez Louis Vuitton il y avait un sac qui était moins cher, je veux que vous me je vous dis mieux le prix de ce sac là. Non. Chacun fixe ses règles, chacun fixe ses prix. Maintenant, tu n'es pas content, tu suis pas, c'est tout. Ok Et qu ce qu'est-ce qui se passe en Amérique du Nord, c'est que en Amérique du Nord, tout ce qui est formation, développement de soi, acquisition de nouvelles compétences, etc., c'est très répandu. Malheureusement, nous en Afrique, on a toujours cette mentalité de dire que voilà, pourquoi tu vas payer des formations, pourquoi tu vas payer un accompagnement, etc. Regardez juste tous les hommes d'affaires, ok les entrepreneurs, il n'y en a pas un qui n'a pas eu de mentor, qui n'a pas eu de coach, qui ne sait pas faire accompagner. Ça n'existe pas. Ray Dalio, c'est l'un des meilleurs investisseurs au monde. Aujourd'hui, c'est le coach de Pididi. Tout le monde connaît Pididi, OK Je n'ose même pas imaginer combien Pididi paye Ray Dalio pour le conseil, sachant que Pididi, il est pratiquement milliardaire, OK Donc, toi, aujourd'hui, qui n'a même pas un million, OK Tu veux prétendre à générer plus d'argent. On va te dire, voilà, va voir quelqu'un qui a généré un million, qui a généré des millions, qui a déjà investi en immobilier, qui a déjà Lancer sa ferme, etc., qui a déjà eu du succès en affaires, toi tu vas voir les résultats et tu vas dire que oui, pourquoi est-ce que je dois payer Dans ce cas, ne fais rien du tout. Ne fais rien du tout, reste où tu es. Tu vois ce que je veux dire Il n'y a aucun mal à payer en fait pour de la formation. Il n'y a aucun mal à payer pour de la formation. Moi je le dis souvent dans mes lives, la personne qui m'accompagne aujourd'hui, mon coach, okay, il a généré plus de 100 millions de chiffres d'affaires. Plus de 100 millions de chiffres d'affaires. Okay, C'est l'un des meilleurs marketeurs au monde. Plus de 100 millions de chiffres d'affaires. Moi qui vais générer 1 million, 2 millions, 3 millions, peu importe. Je pense que si je vais le voir, tu penses qu'il va me demander euh, combien Il ne va pas me demander 1000 euros, il va pas me demander 10 000 euros, il va me demander beaucoup plus parce qu'il a une compétence que moi je veux. Et, par rapport à l'argent qu'il a déjà généré, c'est normal qu'il facture un certain montant. Il n'y a aucun mal à ça, okay. Et moi, je vois les gens dans les commentaires, tu vois certaines personnes de, je dirais pas les origines, mais certains Africains, oui, euh, pourquoi payer une formation à 2000 euros, à 3000 euros, à 5000 euros alors que tu peux avoir ça gratuitement sur internet Pourquoi payer une formation à tel prix alors que tu as des livres qui disent la même chose. C'est vrai. Mais pourquoi toi qui as lu le livre là en question, tu n'es pas encore passé à l'action? Ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur. OK? Quand tu payes un accompagnement, tu investis en toi. C'est-à-dire, c'est que tu te, c'est un engagement que tu fais par rapport à toi-même. Parce que je peux te donner une information. Il y a des informations que j'ai données dans, sur cette chaîne YouTube sont même présentes dans nos formations en ligne qui ont des prix assez élevés aujourd'hui quelqu'un peut s'asseoir et regarder toutes mes vidéos j'ai plus de 600 vidéos sur ma chaîne youtube il va regarder toutes mes vidéos et il y en a pour qui ça a été le cas ils vont aller acheter des immeubles avec avec les connaissances qu'ils vont tirer de ces vidéos là rien que ma chaîne youtube c'est des heures et des heures et des heures et des heures de formation gratuite ok mais des fois tu vas voir quelqu'un il va écouter une information le fait qu'il est écouté gratuitement il ne va pas la percevoir de la même manière que quelqu'un qui a payé jure. tu vas écouter une information tu vas te dire ah c'est gratuit donc ce qui est gratuit n'a pas de valeur donc forcément tu vas te dire ah comme c'est gratuit, ça n'a pas la même valeur que quelque chose de payant. Alors que je peux te donner la même information, je peux te demander 2000 euros, 3000 euros, tu vas percevoir l'information d'une autre manière et le fait d'avoir payé ce montant-là va t'engager. Pourquoi? Parce que tu vas avoir... Un retour sur investissement par rapport à l'information que tu viens de voir donc ne vois pas juste le fait de payer une formation comme enrichir le formateur c'est également un investissement que tu fais en toi par rapport à un engagement que tu fais avec toi même en fait parce que les personnes qui vendent des formations ok les personnes qui vendent des formations comme moi par exemple moi j'ai déjà fait dans l'immobilier ok j'ai réussi à mon humble niveau en immobilier maintenant j'ai lancé une activité en ligne qui me permet de vendre des formations oui c'est une source de revenus additionnelle et conséquent ok mais que je vende des formations ou pas moi, ça ne va rien changer à ma vie. Que tu prennes ma formation ou pas, ça ne va rien changer à ma vie. Tout comme Philippe Simo, tu prends sa formation, tu prends pas sa formation, ça ne va rien changer à sa vie. Ok Le problème, c'est toi. Le problème maintenant, c'est toi. Est-ce que toi, tu as les connaissances de quelqu'un qui a déjà lancé des hectares de ferme ou je sais pas quoi Est-ce que tu as la connaissance de quelqu'un qui a déjà bâti un parc immobilier multimillionnaire Non. Si tu le fais pas, c'est toi qui va avoir des, enfin, ça va avoir une conséquence sur ton avenir dans le sens où ben, tu ne vas pas pouvoir aspirer à ce que tu as envie d'atteindre. Moi, j'ai déjà atteint ma liberté financière, mais je dis que ma... aujourd'hui ma famille ne manque de rien. Après, preuve, regarde, je paie des, des châteaux, à je ne sais pas combien de centaines de dollars par jour. Ça ne me fait ni chaud ni froid, OK? Mais pour y arriver, j'ai dû payer le prix. C'est-à-dire, je suis allé voir des personnes qui ont fait ce que j'avais envie de faire et je leur ai demandé, ça coûte combien pour travailler? toi. j'ai payé, ils m'ont appris, j'ai exécuté et j'ai le résultat. C'est trop facile de dire, oui, vous êtes là, vous appauvrissez les Africains parce que vous, vous vendez des formations chères alors qu'il y a tout dans les livres. Dans ce cas, allez lire les livres-là. Et venez faire ce qu'on a fait. Vous voyez ce que je veux dire Parce que c'est très facile de parler, de venir bavarder, etc. Allez lire tous les livres, là. allez, allez dans les bibliothèques. Vous lisez tous les livres là, et vous allez bâtir un parc immobilier de plusieurs millions. Vous allez lancer des fermes partout en Afrique. Vous allez lancer votre e-commerce, votre Amazon, etc. Il est déjà parlé, parler, mais on ne voit rien en fait. Okay? Et comme je le dis, allez voir ce qui se passe aux États-Unis. Tu ne vas pas voir un seul entrepreneur, OK, qui ne s'est pas fait accompagner et qui n'a pas investi dans son propre développement personnel et dans son propre accompagnement dans ses connaissances en fait. Et ça a un prix. Ça a un prix. Donc il faut arrêter un peu de perdre des heures à faire des lives, vous montez, vous descendez etc OK. Le gars qui fait le live là, il est soi-disant juriste, OK, il passe sa vie à bavarder, on sait même pas ce qu'il raconte, il bavarde, il bavarde, il bavarde, que oui. « Philippe Simon a fait ci, ça. Oui, machin, etc. »« Va régler des dossiers juridiques, là. » C'est-à-dire, va régler des dossiers juridiques. « Apprends aux personnes comment peut-être lancer leur activité juridique. »« Que de venir bavarder et raconter. » C'est-à-dire, c'est tellement comique, en fait. Et moi, quand je vois des personnes assister à ça et dire « Oui, je ne comprends pas comment Philippe, il vend des formations, etc. »« Oui, il arnaque le monde. » Please. Franchement, il faut vous réveiller, hein. Allez voir comment ça se passe aux États-Unis, ok Et vous allez voir. Et c'est pas pour rien que les États-Unis sont premiers. Et c'est pas pour rien que nous, les Africains, on est derrière. En fait. On est dernier, dernier de la classe. Pourquoi Parce qu'on voit toujours le mal chez. Tu vas toujours voir le mal chez ton frère. Si ton frère réussit, c'est parce qu'il il a, il est rentré dans une secte. Si ton frère a réussi, c'est parce qu'il a remarqué du monde. Si ton frère a réussi, c'est parce que ceci, cela. Les personnes qui paient des formations qui n'ont pas de résultats, je suis désolé, c'est parce qu'elles n'ont pas appliqué, elles ne sont pas passées à l'action. Il n'y a pas de garantie de résultat lorsque tu fais une formation. La garantie, c'est toi. Moi, quand les personnes viennent me dire « Oui, ta formation, elle a 5 000 elle a 15 000 25 000 Quelle est la garantie ?» Je dis la garantie, c'est toi. C'est pas moi. Parce que moi, je suis convaincu que si tu appliques 100% de ce que je te dis. Si tu passes à l'action, si tu fais exactement ce que je te dis, que tu appliques ça à la lettre et si tu es motivé et que tu passes à l'action, tu vas avoir des résultats. Maintenant, non, c'est pas moi qui vais venir prendre les clés et venir te les donner. Et c'est pas mon problème si tu le fais pas. Parce que moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Tu vois ce que je veux dire? Dans un moment donné, il faut se responsabiliser. arrêter de jeter la faute sur le formateur ou de dire que le formateur, il paye des formations chères et tout et tout et tout. Si tu n'as pas l'argent, tu n'achètes pas. Va donc lire des livres sur Amazon. Tout est gratuit. Va sur YouTube, tu te tapes des heures il vient du coup, faire ce que cette personne a fait. Tout simplement. Il faut pas vous dire que c'est parce qu'on vend des formations que ça change quoi que ce soit. Oui, ça donne plus d'avantages. Mais je peux te garantir une chose, c'est qu'aujourd'hui, que je vende des formations, pas que je vende une, deux, trois, 4, 5, 10 formations ou pas, ça ne change rien dans ma vie. Clairement, rien du tout. Okay? Et la preuve, jusqu'à preuve du contraire, Regarde également les témoignages des personnes qui suivent ces entrepreneurs, ces influenceurs. Chaque jour, je reçois des messages des personnes qui n'ont même jamais payé mes formations, qui me disent Florian, merci, j'ai pu faire ceci. Florian, merci, j'ai pu faire ça. Tu donnes, tu donnes, tu donnes. Imagine quelqu'un qui tape 1000 vidéos gratuites, ça aide des centaines de milliers de personnes. C'est clair qu'à un moment, si cette personne dit que ben voilà, j'ai des formations pour vous accompagner, ben il y, y a un certain pourcentage qui vont adhérer et qui vont payer. Pourquoi Parce que en amont, cette personne a d'abord produit du contenu gratuitement pour aider le maximum de personnes, même si derrière, c'est à des lucratif, parce que oui, tu vas être rémunéré par YouTube, oui, tu vas avoir des personnes qui vont payer des formations, mais regarde dans la globalité l'impact que ça a apporté aux gens, en fait. Et regarde ce que les témoignages disent. Regarde juste les témoignages de mes participants. Tous les derniers témoignages qu'on a mis, c'est des personnes qui ont au minimum, j'ai dit bien au minimum, investi au moins 20 à 25 000 dollars chez nous, au moins, pour un accompagnement sur un an. Regarde juste les témoignages, regarde les résultats, et tu verras la différence. Et c'est pas une question de prix, c'est une question de résultats. Moi, aujourd'hui, si tu me dis, ok, paye, 25 000 pour aller faire un million, je paye. Paye 35 000 pour aller faire un million, je paye. Paye 50 000 pour aller faire un million, je paye. Ok Nous, on fait dans du coaching haut de gamme, c'est-à-dire c'est qu'on accompagne les personnes deeply, c'est-à-dire vraiment profondément. On les accompagne avec toute une équipe. Donc, c'est un prix. Tu ne me verras jamais faire un accompagnement à 500 Jamais. Même à 1 000 jamais. Même à 5 000 encore moins. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Au grand jamais C'est pour ça que Nos accompagnements c'est pas fait pour tout le monde Et je le précise Je le dis vraiment ouvertement Nos accompagnements c'est pas fait pour tout le monde On a des formations en ligne Etc Oui ça ok Mais en termes d'accompagnement là, On te parle d'aller lever Du 500 000, Du 1 million Du 2 millions Je suis désolé C'est un prix Donc respectez Le travail Qui a été marché pour vous Par ces entrepreneurs En est C'est les personnes Qui ont travaillé Qui sont allées prendre des risques des risques que même certains d'entre vous ne seront jamais prêts à prendre. Qui vous montrent que voilà, j'ai pris, j'ai pris j'ai fait telle erreur, ne fais pas cette erreur. Ça sauve énormément de, de cas. Et ça, très peu de personnes de, de le dire Ça sauve énormément de cas. Parce qu'il y a beaucoup de personnes fous d'informations qui se trompent et qui font des erreurs monumentales. Mais tu vas voir, quelqu'un qui va se lever va te dire que, ok, moi, il y a 10 ans, j'ai fait ça, ça m'a coûté ça, ne fais pas ça. Toi, ça t'évite déjà de faire ça. Rien que ça, remercie cette personne, ok Donc, voilà. Je vais pas faire une vidéo plus longue pour rentrer dans les histoires de polémique, tout ça. Moi, je suis hors de tout ça. C'est pour ça que, tu vois, je suis pas dans les débats de live avec les trucs en Afrique, tout ça. Moi, j'ai pas le temps. Pas le temps. <rire> On n'a pas le temps, tu vois ce que je veux dire. On n'a vraiment, vraiment pas le temps. J'ai mieux à faire que de commencer à, à discuter, bavarder avec, avec ce type de personne là Donc, oui. Donc, voilà, je, vraiment, je tenais à faire cette vidéo-là pour que tu comprennes, en fait. Ne te laisse pas influencer par rapport à ce qui se dit. Fais tes propres recherches et surtout, prends les choses en main. Que je sois un livre, une formation, etc. C'est à toi. C'est toi qui dois faire les choses, c'est pas nous. Allez, je te dis à la prochaine. Ciao.